Mon amour, mon évidence Tu veux une histoire Écrite dans un grimoire Un conte de fées Une idylle rêver, Où on ferait l'amour Sans nature de la littérature Des promesses des Des prouesses romancées, Des prouesses seront Mon, exigence, mon amour, mon évidence Je sais que parfois Je te déçois Je baille de temps en temps Mais tu te m'éprends Il n'y a bien que pour tes yeux Des lettres enflammées Des chansons désespérées Mais je n'ai que la joie De te savoir avec moi Savoir avec moi Mais moi, je ne peux pas Mon, exigence, mon amour, mon évidence Tu dis que c'est malheureux Qu'on ne soit plus amoureux Où sont passées les fleurs Les ralentis du monteur On n'est plus dans la lande Mais qu'est-ce que tu fous, mais qu'est-ce que tu plantes Et qu'est-ce tu fous, mais qu'est-ce tu plantes Mon exigence mon amour, mon évidence Si tu te lasses, si tu pars Si tu te cassis, c'est trop tard C'est inconcevable Je serais inconsolable Reste avec moi, pas Mmm. -hmm.